Bonjour. Nous allons démarrer cette présentation qui porte sur les changements opérés en instance médicale à procréation lors de la révision de la loi de bioéthique du 2 août 2021. Alors, je vais aborder les principaux termes thèmes de cette révision de la loi qui sont les demandeurs Notamment avec l'assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur, les enfants du don et la préservation de fertilité pour raisons non médicales. Et j'aborderai ces questions qui font partie donc du vif du sujet euh, après avoir fait un rappel sur l'assistance médicale à la procréation. Alors, qu'est-ce qu'une AMP et eh bien, la définition de l'assistance médicale à la procréation est inscrite dans la loi. Euh, elle comprend donc toutes les pratiques cliniques et biologiques qui permettent la conception in vitro, c'est-à-dire en dehors du corps humain. La conservation des gamètes, alors gamètes désigne les ovocytes et les spermatozoïdes. Conservation des tissus germinaux, c'est-à-dire des tissus ovariens, des tissus testiculaires la conservation des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. En gros, ce sont les procédés qui permettent la procréation euh, en dehors du processus naturel par l'intervention d'un tiers médical biologique. En France, 3,3% des enfants nés sont issus d'assistance médicale à procréation cela représente un enfant sur 28 dans une classe dont 28 enfants un enfant est issu d'une assistance médicale à procréation alors qu'est ce qu'une insémination artificielle l'insémination artificielle consiste à déposer dans l'utérus les spermatozoïdes pour faire une insémination il y a Trois étapes. Première étape, l'étape de stimulation de l'ovulation, qui permet une optimisation de l'ovulation et une meilleure synchronisation de l'ovocyte et des spermatozoïdes. Pour cela, on utilise des protocoles de stimulation folliculaire c'est-à-dire on utilise de faibles doses de traitement hormonal, de manière à obtenir, obtenir un maximum de follicules à la surface des ovaires. Pourquoi maximum 2 Parce que plus vous avez de follicules matures, plus vous avez de risques de grossesse multiple. On s'arrête à deux maximum pour qu'il n'y ait pas au-delà de grossesse gemellaire. Tous les traitements de stimulation de l'ovulation, quels qu'ils soient, doivent être surveillés par ce qu'on appelle un monitorage comprenant des échographies, des dosages hormonaux pour bien vérifier le nombre et la taille des follicules. Ensuite, le jour J, il va falloir préparer les spermatozoïdes dans un laboratoire autorisé. Et avec nos techniques de préparation de, du sperme, au laboratoire, en fait, on ne fait que reproduire les étapes qui se passe dans le corps féminin et puis troisièmement l'insémination proprement dite qui consiste à aller déposer cette solution de spermatozoïdes dépourvue de liquide séminal comprenant que des spermatozoïdes mobiles et normaux si possible qui vont être donc déposés dans l'utérus la fécondation in vitro la fécondation in vitro se déroule en plusieurs étapes. Première étape, la stimulation des ovaires, toujours assortie du monitorage, c'est-à-dire du contrôle échographique et biologique, du nombre de follicules obtenus. Et là, ce n'est pas deux follicules que l'on veut obtenir maximum, c'est une petite dizaine, voire quinzaine, euh, tout en surveillant de manière à ce qu'il n'y ait pas d'hyperstimulation ovarienne. Quand les ovaires sont prêts, deuxième étape, le recueil des ovocytes par ponction folliculaire au bloc opératoire, sous contrôle vaginal, sous anesthésie locale associée à une sédation. Au laboratoire, nous recherchons les ovocytes qui ne soient que sous loupe. En parallèle sont préparés les spermatozoïdes et enfin, une fois qu'on a les ovocytes et les spermatozoïdes, on va les mettre en contact de deux façons différentes. Soit on les met en contact par une simple mise en contact, en gros 50 000 spermatozoïdes par ovocyte, soit un ovocyte, un spermatozoïde, c'est la technique Dixi d'injection intracytoplasmique du spermatozoïde. Donc, on le fait à l'aide de micropipettes. Et vous avez, euh, on voit très, euh, dans la pipette, à peu près, euh, euh, pas tout à fait à la sortie de la pipette, vous avez un petit point qui correspond à la tête du spermatozoïde qui fait 5 micromètres de diamètre par rapport à l'ovocyte qui en fait 200. Deux jours après, nous observons la présence des embryons. C'est une étape cruciale pour les biologistes de la reproduction, puisqu'ils sont censés identifier l'embryon qui aura le plus fort potentiel implantatoire, qui pourra donner donc, un enfant en bonne santé, et euh, un par un, si possible. Donc euh, notre défi est grand. Nous avons différentes techniques pour cela. Et enfin, ce nous permet d'identifier un, voire deux embryons maximum, à transférer dans l'utérus lors d'un examen gynécologique simple. Enfin, les embryons non transférés seront congelés. C'est la huitième et dernière étape. Le transfert d'embryons. Le transfert d'embryons, ce sont des transferts d'embryons congelés, préalablement lors d'une précédente fécondation in vitro, que l'on va remettre dans l'utérus, après avoir préparé l'utérus à le recevoir. Et on peut congeler à différents stades du développement embryonnaire Stade J2, superbe embryon à 4 cellules, stade J3, superbe embryon à 8 cellules, et enfin jusqu'à J5, J6, stade au-delà duquel l'embryon doit avoir un endomètre pour se développer, sinon il dégénère. C'est le stade dit de blastocyste. On peut donc décongeler à tous ces stades, décongeler et transférer ensuite dans l'utérus ces embryons. Ainsi, il est possible de faire des inséminations avec des spermatozoïdes du conjoint, c'est le cas le plus fréquent d'insémination intraconjugale, d'insémination avec donneur. On peut faire des fécondations in vitro, le cas le plus fréquent, spermatozoïdes du conjoint, ovocytes de la conjointe, mais aussi des fécondations in vitro avec les ovocytes de la conjointe et les spermatozoïdes du donneur. Dans le cas de la fille donneur, également on peut faire une fécondation in vitro avec des ovocytes de la donneuse dans le cas de stérilité féminine, avec des spermatozoïdes du conjoint, ça s'appelle le don d'ovocytes. Et depuis le 1er, le 2 août 2021, il est possible du faire du double don, c'est-à-dire dans les doubles stérilités masculine et féminine. Jusqu'à présent, on ne devait faire que de l'accueil d'embryons. Maintenant, on peut faire du double don. Bien, et la troisième partie, la préservation de la fertilité, qui consiste à conserver les gamètes et les tissus, je vous les aborderai en fin de présentation pour aborder la troisième modification de la loi qui impacte donc ce secteur. Juste ce petit ce schéma qui vous montre... Que en france les enfants issus d'AMP sont majoritairement issus de transferts d'embryons congelés ensuite de fécondation in vitro XI, ensuite d'insémination intra utérine et ensuite de fécondation in vitro classique sans micro injection alors voici la loi la loi n'est plus sur la science médicale à la procréation euh, n'est plus destinée à remédier à l'infertilité d'un couple. Elle est ou La transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, elle est destinée à répondre à un projet parental. Alors, la notion de projet parental n'est pas une définition juridique, mais dans ce contexte, on peut supposer que c'est le désir de devenir parent. Tous les couples... Formé d'un homme et d'une femme, de deux femmes, ou toute femme non mariée, cette terminologie a été adoptée, euh, adoptée par nos législateurs. En effet, comme vous le savez, euh, c'est le mari qui est désigné comme le père. Le mariage, les noces, désignent le père de l'enfant en France. Donc, Ce qui ne va pas avec l'instance médicale à procréation avec tiers d'honneur, donc c'est pour ça que seules les femmes non mariées peuvent avoir recours à un tiers d'honneur. Cet accès, il est bien spécifié, ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. Ceci a été bien spécifié pour éviter l'éventuel, peut-être souhait de quelques équipes de privilégier telle ou telle euh, prise en charge. Euh, donc ça, ce n'est bien pas possible. Et nous avons mis en place tous un registre d'inscription de ces demandes. Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à tout acte d'AMP. Alors, ce que j'ai marqué en orange dans le texte est était déjà dans les précédentes versions de la loi. Ce que j'ai marqué en violet est nouveau. Lorsqu'il s'agit d'un couple, pour obstacle à l'insémination ou à toute AMP, le décès d'un des membres du couple. Alors, l'AMP post-mortem n'est pas autorisé en France. Une femme ne peut pas demander de faire une instance médicale à procréation avec des spermatozoïdes de son conjoint qui aurait congelé avant de décéder. Ce n'est pas possible. Un couple de femmes qui aurait des embryons ne peut pas demander à se les faire transférer si la conjointe décède. Fait obstacle à l'MP la cessation de la communauté de vie. Tout ceci pour dire que nous devons vérifier que le couple a une communauté de vie. C'est-à-dire que nous devons vérifier qu'il justifie d'une domiciliation commune. Je vous ai dit qu'il est possible de faire du don de spermatozoïdes et du don d'ovocytes. Il n'est pas possible de refaire une tentative de FIV s'il persiste, s'il reste des embryons congelés. Et enfin, juste pour votre information, il n'est pas seul l'agence de la biomédecine autorise le passage transfrontalier des gamètes ou des embryons à condition que les deux pays, le receveur, celui qui va recevoir et celui d'où viennent les gamètes il faut qu'ils aient les mêmes législations, les mêmes principes éthiques. Ça veut dire qu'un couple ne peut pas faire transférer ses embryons dans un pays qui ferait de la gestation pour autrui. Alors, la mise en œuvre de l'AMP doit être précédée d'entretien particulier des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale, clinico-biologique pluridisciplinaire. Et il nous est possible également, c'est prévu par la loi, que nous fassions appel au service social. C'est-à-dire qu'on a le droit de demander une enquête du service social si on trouve que les conditions d'accueil de l'enfant ne sont pas réunies. Il faut vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée et il faut procéder à une évaluation médicale. Les couples de femmes que nous recevons depuis un petit moment ne comprennent pas pourquoi la, la dame qui ne porte pas l'enfant euh, bénéficie d'examens médicaux. Eh bien oui, il faut procéder à une évaluation médicale. Il faut les, bon, les informer sur les possibilités de réussite, les échecs de tentatives, les effets secondaires, les risques à court et long terme, la pénibilité des contraintes. Donc tout ça, c'est marqué depuis longtemps. Et également, c'est bien marqué qu'il n'est pas possible de faire un transfert des embryons en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres. Alors, cet article était présent dès les années 94, première version de la loi, et apparaît à chaque révision de la loi. C'est-à-dire qu'on nous demande, il est possible de ne pas mettre en œuvre une AMP pour un couple ou une femme non mariée, si au sein de l'équipe, un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire au demandeur dans l'intérêt de l'enfant à naître. Ça veut dire qu'on nous demande de réfléchir à l'intérêt de l'enfant à naître et qu'il est possible pour nous de ne pas faire une AMP si on estime que cet intérêt n'est pas respecté. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on évalue l'intérêt de l'enfant à naître C'est une question très difficile que nous avons souhaité au sein de notre centre d'exporter, et nous avons depuis une quinzaine d'années un comité un petit comité d'éthique formé pas uniquement que de professionnels de l'amp d'ailleurs on regroupe les professionnels du chu et les professionnels aussi du centre privé hein, d'amp de, de, qui interviennent dans ce groupe mais aussi des représentants de, de l'udaf l'union des familles d'éthiciens euh, de personnalités de personnes qui interviennent dans la protection de l'enfance enfin, on essaie d'avoir une réflexion multidisciplinaire parce que cette question est particulièrement difficile il est très difficile de refuser une amp c'est très compliqué les motifs de report ou de refus d'une amp sont communiqués aux écrits par écrit aux demandeurs dès lors qu'ils en font la demande alors pour, dans le cas de recours à un tiers d'honneur ou six spermatozoïdes d'embryon provenant d'un tiers, il faut que le couple passe déposer chez le notaire son consentement et dans le cadre des couples de femmes, il faut faire établir la déclaration conjointe anticipée pour protéger, quelque part, la femme qui ne porte pas l'enfant. Les conditions d'âge requises, pour bénéficier d'une amp sont fixés par décret en conseil d'état et les conditions d'âge doivent prendre en compte les risques médicaux de la procréation liée à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître deuxième fois que cet intérêt de l'enfant à naître cette notion apparaît dans la loi alors que nous dit le décret du 28 septembre 2021 et eh bien qu'on ne peut réaliser un prélèvement d'ovocytes chez une femme, bien sûr, que jusqu'à son 43e anniversaire. Par contre, on peut faire une insémination artificielle, on peut utiliser des gamètes congelées, du tissu germinal congelé, bon, d'un transfert d'embryon jusqu'au 45e anniversaire de la femme qui a vocation à apporter à l'enfant. Donc, vous allez voir que cette limite de passer à 45 ans ben, augmente, fait augmenter la demande. Je vais vous montrer pourquoi. Par contre, pour l'homme, la limite est fixée à 60 ans pour l'utilisation de ces spermatozoïdes. Et également, pour un couple de femmes, la femme qui ne porte pas l'enfant doit avoir maximum 60 ans. Elle aussi. Donc, je vais vous montrer comment finalement l'augmentation, enfin, l'élargissement du recours au tiers-donneur ainsi que cet âge repoussé à 45 ans fait exploser un petit peu les limites, euh, le, le, fait exploser un petit peu les demandes d'AMP avec tiers donneurs. Et bien, Dans le cadre du don de spermatozoïdes, c'est donc du fait des couples de femmes et des femmes non mariées et du recul à 45 ans pour bénéficier d'une insémination. Et pour un don d'ovocyte, vous allez voir que l'efficacité de l'AMP est pratiquement nulle après 43 ans. Et donc entre 43 et 45 ans, il faudrait presque aussi associer un don d'ovocyte pour toutes ces dames. Alors, voici une courbe qui montre la différence de chronobiologie en matière de procréation entre l'homme et la femme. Alors, je, bien sûr, voici la baisse de la fécondité naturelle chez la femme avec l'âge une femme un homme qui n'ont pas de problème n'ont que 25% de chance de concevoir par cycle à 25 ans l'espèce humaine est une mauvaise espèce reproductrice à 38 ans 12% de chance de conception par cycle naturel hein à 40 ans 6 de chances de naturel de conception. Et vous voyez que parallèlement augmente avec l'âge le pourcentage de fausses couches. Donc non seulement les chances de grossesse sont faibles, mais en plus, les, chances de, les risques de fausses couches sont très élevés avec l'âge et augmentent drastiquement avec l'âge. Voici ce qu'il est donné de notre société qui montre que les femmes Font leurs enfants de plus en plus tard. Voici les dernières notions de l'INSEE qui montrent que en 94, l'âge moyen de la mère à l'accouchement était de 28,8 ans et qu'en 2021, il est passé à 30,9. Et on voit que cette courbe est ascendante et je pense qu'elle ne va pas être freinée. Alors voici ce qu'on peut offrir comme taux de succès en fécondation in vitro, en intraconjugale. Je ne parle pas du donneur. Ce sont les données de l'Agence de la biomédecine qui montrent qu'à partir de 40 ans, les taux d'accouchement, que ce soit en XI ou hors XI, peu importe, sont de l'ordre de 7 en moyenne, 7%. Donc une femme qui a entre 40 et 42 ans qui vient faire une fécondation in vitro, n'a que 8, 7 de chances d'accoucher. De après 43 ans, on est entre 2 et 3 Vous comprenez pourquoi l'Union des caisses d'assurance maladie arrête arrêt, jusqu'à présent de rembourser les FIV après 43 ans. Voici les taux d'efficacité euh, avec insémination donc, euh, de donneurs. Donc on est bien passé dans le don et on est en taux de succès par insémination avec donneur. Et voici les données de l'équipe belge qui montre que là aussi il y a un effet âge. Moins de 36 ans. Et eh bien les chances de succès d'accouchement sont de 15,7 avant 36 ans par cycle et que après entre 40 et 43 ans, ils ne sont que de 5%. Et après 43 ans, 0,4%. Voici les données de l'équipe en Angleterre, qui, donc, sur une étude de 13 ans, une étude rétrospective de 13 ans, 8 900 couples, cycles, 3 300 femmes dont la moitié à peu près de femmes seules, la moitié en couple homosexuel et 12% en couple hétérosexuel. Donc on voit qu'avant 35 ans, ce sont surtout des femmes en couple qui viennent demander une insémination. Et à partir de, de, de l'âge, ce sont plutôt des majorités de femmes qu'ils appellent seules. Nous, on aurait dit non mariées j'ai repris leur terminologie voici l'efficacité en termes de taux cumulatif de naissance ça veut dire que en fonction de l'âge pour les femmes de moins de 35 ans au delà de six inséminations les taux ne bougent pas ça veut dire que vous avez à peu près 30% de chance d'avoir un enfant au bout de six inséminations et les taux montent au fur et à mesure pour obtenir un plateau à 6 inséminations. Pour une femme entre 40 et 42 ans, le maximum d'efficacité est atteint entre 3 et 4 inséminations. Et il ne dépasse pas 10%. Ça, c'est la différence d'efficacité pour un couple de femmes et d'une femme seule. Et pour les femmes seules, ça marche un moins bien que les couples de femmes, quel que soit l'âge. D'où Il recommande de ne faire maximum six cycles avant 40 ans, 3 cycles entre 40 et 42 ans, et d'arrêter la prise en charge à 43 ans, en insémination avec donneur. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du sécos de Bordeaux Eh bien, voici en vert, ne euh, regardez que les colonnes en vert, les demandes de recours pour dons de spermatozoïdes. Euh, Jusqu'à la promulgation de la loi, nous, avons, nous avions 10 à 15 demandes par mois de recours d'insémination avec dons de spermatozoïdes. Et à partir de la promulgation de la loi et de la mise en place, mais les demandes, nous tournons aux alentours de 100 demandes par mois et ça se maintient euh, puisque nos rendez vous jusqu'à juin 2022 sont complets donc euh, le, la demande ne baisse pas au niveau national euh, il y ya un comité de surveillance la mise en place euh, au niveau national des disposi des dispositions de la loi de bioéthique du 2 août et en 2021 6800 demandes de première consultation en France, 53 de couples de femmes, 53 47 pardon, de femmes de couples de femmes, 53 de femmes non mariées. Euh, 2300 consultations ont été réalisées en 2021 et euh, il y a eu déjà six prises en charge euh, qui ont été euh, avec une grossesse euh, qui est en cours. En 2021, il y a eu donc 6 768 demandes de consultation. Et je vous rappelle que le ministère avait évalué à 3500 demandes par an. Donc ne serait-ce qu'en trois mois, on a doublé le chiffre de demandes présumées, évaluées par le ministère sur une année. Alors, de ce fait, nous aurons besoin vraiment de tiers d'honneur Alors, je vous montre le constat en France, en 2019. 317 donneurs ont donné sur tout le territoire français. 317 donneurs. Il y avait, et au cours de cette année, 2017 couples avaient fait la demande. En don d'ovocytes, 836 donneuses ont été ponctionnées sur tout le territoire français en 2019. Et au 31 décembre, 4000 couples à peu près étaient en attente d'un don Bien, alors ce tiers donneur. Je voici les grands principes du don en France qui sont inscrits. Dans le code de la santé publique le code de la santé publique c'est les lois de bioéthique mais aussi dans le code civil alors, la première loi de bioéthique a été promulguée le 29 juillet 94 elle porte le numéro 94 654 alors le, le titre était très long il a été simplifié en bioéthique ensuite elle a été révisée en 94 2004 2011 2021 Pardon. Et regardez, la précédente, la loi qui a juste précédé cette loi, cette première loi de l'éthique a été promulguée dans le Code civil. Elle avait juste le numéro antérieur, relative au respect du corps humain. Et c'est cette loi qui n'a pas été modifiée, sauf par un article que je vais vous citer, qui définit les principes de l'éthique en France. Donc je vous incite à, à, à la lire, et je ne l'ai pas remise parce que je pas assez de temps, mais en tout cas, le principe d'anonymat, de gratuité et de volontariat est inscrit dans ce code civil. La gratuité. Les personnes qui participent à des recherches, ce qui nous intéresse, c'est des éléments qui donnent leurs éléments ou produits de leur corps, doivent être bénévoles. Aucune convention ne peut être établie pour la procréation ou la gestation pour autrui C'est inscrit dans le Code civil. Aucun paiement, quelle que soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement de son corps ou à la collecte de ses produits. Mais par contre, on se doit d'assurer une neutralité financière. Donc, Autrement dit, tous les examens du donneur ou de la donneuse sont pris en charge les la donneuse qui euh, est indemnisée pour ses journées de travail perdu avec un maximum frais de garde d'enfants enfin, tout, tout est mis en place pour que la donneuse ait une neutralité financière qu'elle n'ait rien à payer du fait de son don et heureusement l'employeur ne peut absolument pas s'opposer à une absence de son employé dans Le cadre d'un don d'ovocytes le volontariat soumis à consentement, il faut que les donneurs, alors je dis donneurs, donneuses, hein, j'englobe tout le monde, euh, donnent leur consentement au don, ce qui implique la conservation, leur donner aux informations relatives à leur santé, et vous verrez aussi, à leurs données identifiantes, vous verrez le nombre d'années que cela implique. Alors, à compter du 1er septembre 2022, les donneurs devront autoriser l'accès à leurs données non identifiantes et à leur identité aux enfants issus de leurs dons. Si le donneur refuse, il ne peut pas être donneur. À partir du 1er septembre 2022. Dans euh, cette loi, il faut savoir que, alors, en 2011, je vous ai rappelé qu'en 2011, le donneur n'avait plus besoin de, de procréer pour être donneur. Ça, c'était daté de 2011. Et il faut toujours que le donneur soit majeur. Et ils ont rajouté dans cette version qu'il faut que l'interdiction les, les, euh, pour les mineurs émancipés d'être donneurs. Ça a été, les, donne, les mineurs émancipés ne peuvent plus être donneurs. Alors, suppression du recueil du consentement du conjoint lors d'un don de gamètes. Alors ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'évolution de l'éthique du don en France. En 1994, il fallait que le donneur soit en couple et ait un enfant pour pouvoir donner. Il fallait l'accord du conjoint et de la conjointe. Et donc, en fait, c'était essentiellement des donneurs relationnels, une sorte de chaîne de solidarité entre les couples infertiles et les couples fertiles. Et c'était souvent des donneurs avant vasectomie ou des contre-dons qui s'effectuaient. Ensuite, en 2004, ça n'a pas bougé, on est passé de 5 à 10 enfants nés par donneur. En 2011, alors la loi a autorisé les donneurs sans enfants à donner, mais par contre, ils nous ont mis l'obligation de leur proposer une autoconservation, ce qui a un petit peu mis un frein à cette disposition qui était favorable au dons, puisqu'en fait, on a vu apparaître... Surtout des femmes qui venaient donner pour en fait pouvoir autoconserver pour elles-mêmes. Donc là, là, finalement, ça nous a pas servi à grand chose. De ce fait, en 2021, eh bien, il faut être majeur, il faut satisfaire à des conditions d'âge, euh, mais en tout cas, ce sont les campagnes de communication qui permettent le recrutement des donneurs et ce sont essentiellement des démarches individuelles. L'anonymat. Alors, s'il vous plaît, le don est toujours anonyme. L'anonymat, c'est que le tiers donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur, celle du donneur, mais il auraient dû rajouter au moment du don. D'accord Donc, si on vous dit l'anonymat élevé, non. L'anonymat est toujours valable, est toujours la loi, mais on devrait dire au moment du don. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, euh, c'est marqué dans le Code de la Santé publique, mais c'est marqué aussi dans le Code civil. Interdiction de divulguer toute information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don et celui qui l'a reçu. Et ils ont été obligés de rajouter un article au Code civil pour bien préciser cette question d'anonymat. Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une AMP. Avec tiers donneur sur sa demande à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur bon je suis d'accord c'est une pirouette hein, puisque l'enfant à ses 18 ans pourra connaître l'identité du donneur et les receveurs connaîtront l'identité du receveur donc on est bien d'accord c'est au moment du don donc il faut pas parler de lever de l'anonymat alors à partir du 1er septembre 2022, va se créer en France le registre national des dons, tenu par l'agence de la biomédecine. Donc, nous allons devoir donner à ce registre toutes les informations demandées sur le tiers donneur, sur les enfants issus du don, c'est-à-dire les identités, enfin, tous les éléments identifiants des donneurs, des enfants issus du don, l'identité des personnes ou des couples receveurs. Tout sera, sera dans le grand registre national tenu par l'agence de la biomédecine. Alors, pour le tiers d'honneur, on va lui demander donc les données non identifiantes qui seront dans le registre, seront l'âge au moment du don, son état général, ses caractéristiques physiques, sa situation familiale, professionnelle, son pays de naissance, bon... Les motivations du don rédigées par leurs soins. Autant dire qu'on va faire attention à ce qui est rédigé, parce que la première motivation des enfants issus d'un don pour connaître l'identité du donneur, c'est quelle a été la motivation du donneur. Et donc, cette lettre est primordiale pour les enfants. Donc, bon, je ne dis pas qu'il va y avoir des bêtises, mais, mais quand même, il va falloir jeter un petit coup d'œil. Bon. Parce que c'est important pour les enfants, d'accord Leur identité, bien sûr. Et il faudra que le registre soit opérationnel, qui conserve toutes ces données pendant 120 ans. On a de quoi venir. Alors, comment sont recrutés les donneurs en France Alors, il faut savoir que la publicité sur le don est interdite, d'accord au profit d'une personne, au profit d'une structure. Bon, je ne peux pas aller place de la victoire en venant donné aux Secos de Bordeaux. Ce n'est pas possible. Bon, ça m'arrange un peu aussi. Euh, mais c'est sous la responsabilité de l'Agence de la biomédecine qui fait de l'information des campagnes de communication. Alors, il y a eu une campagne de communication entre le 21 octobre et le 17 décembre, alors qui a été, s'il si m'écoute, relativement efficace. Jusqu'après, c'est bien. C'est je, je, je veux dire qu'on est content que ça ait marché parce que c'est pas toujours le cas dans les années précédentes. En tout cas, il y a une diffusion large par les réseaux sociaux, les influenceurs, les, dans les films de des salles de cinéma. Et, et du fait, ben, il y a eu pas mal d'honneurs qui se sont présentés 501 donneurs et euh, près de 900 femmes ont donné leurs ovocytes en 2021. Donc, on a vu qu'en effet. On peut pas dire que la population française n'est pas altruiste. Je pense que si elle ne donne pas, pas c'est qu'ils ne sont pas au courant que ce soit possible. D'où l'importance de ces campagnes de communication et d'information, et non pas de la rémunération. Pour en discuter. Alors, voici ça, c'est la carte de distribution des secos en France. Il y a 26 secos en France qui organise le don de sperme notamment. Premier sécos parisien, créé en 1974. Bon, et vous voyez que Bordeaux, il est un petit peu seul. Hein, dans la région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes les seuls à pouvoir assurer cette mission. Nous avons donc une mission régionale régionale en matière de don de gamètes et d'embryons, d'ailleurs. Bon, alors c'est une équipe pluridisciplinaire, je ne reviendrai pas. Nous avons pour mission d'organiser le tiers d'honneur et aussi de préserver la fertilité. C'est pour ça que la dernière partie de mon exposé nous touche aussi de plein fouet. Alors, quels sont les critères d'accessibilité des tiers d'honneur Eh bien, il faut être majeur, moins de 45 ans pour l'homme, moins de 37 ans pour la femme. Il faut être en bonne santé, on, leur fait, on, leur, on les reçoit en consultation médicale. On vérifie que les caractéristiques spermatiques soient correctes. On fait un bilan gynéco pour les femmes. Euh, et surtout, on évalue leur fonction ovarienne pour savoir combien d'ovocytes on peut espérer. L'entretien psychologique est recommandé. On évalue le risque de transmission à l'enfant d'une anomalie génétique par l'établissement de l'arbre généalogique. Donc, C'est la recherche des antécédents personnels et familiaux à l'interrogatoire, le fait que les donneurs en France ne soient pas rémunérés garantit l'honnêteté des réponses. Les, les pays qui payent leurs donneurs sont obligés de faire un peu plus de screening génétique. Et on établit le cariotype, c'est-à-dire l'analyse de leurs chromosomes, parce qu'on peut être porteur tous d'une anomalie chromosomique équilibrée qui se transmet chez l'enfant forcément de façon déséquilibrée. Libéré, il a la responsabilité entre guillemets de la de la génétique du donneur est directement engagée. Mais on ne recherche pas toutes les maladies dites hétérozygotes dont il faut que l'homme et la femme soient porteurs sains pour qu'il y ait un risque d'expression chez l'enfant de la maladie. L'exemple typique c'est la mucoviscidose. On ne recherche pas ce type de maladie chez les donneurs ou les donneuses. Alors. Bien sûr, on évalue le risque de transmission virale par des sérologies, je passe, peu importe. Quel est le parcours de la donneuse Alors, il faut qu'elle contacte le CECOS de Bordeaux. Bon, je fais pas de la publicité, je fais de l'information. Euh, deux à trois venus avant le don. Ils sont reçus par le médecin du CECOS, nous sommes deux à consulter. Euh, le bilan, l'information, le recueil de consentement, on les informe de toutes les complications éventuelles, les effets du traitement, les effets de la ponction, euh, la notion de consentement, la notion de nové, levée d'identité. Euh, ensuite, elles viennent pour euh, voir le médecin clinicien qui va donner le traitement, euh, la psychologue, l'anesthésiste pour la ponction. Et après, le dossier passe en commission. Il y a une validation pluridisciplinaire et ensuite, on leur remet le traitement. Et elles viennent pour la ponction qui se fait au CHU de Bordeaux en ambulatoire. Une donneuse peut donner maximum deux fois, deux ponctions par donneuse. Pour un donneur, eh bien toujours pareil, il contacte ses par cet email. Et lui, il lui a 5 à 6 venues parce que 5 à 6 recueils, d'accord. Euh, il a une consultation médicale, prescription de bilan, plus ou moins un entretien psychologique à sa demande et 5 à 6 recueils pour d'accord pour constituer les paillettes de spermatozoïdes. Les receveurs. Et eh bien il faut contacter le Séquos de Bordeaux, toujours la même adresse. Ils seront reçus pour une première consultation médicale. C'est là où on attribue un numéro d'inscription sur un registre. Nous avons un registre l'inscription en don de spermatozoïdes, un registre d'inscription pour le don de vos sites. Un registre d'inscription pour un accueil d'embryon euh, euh, donc les registres le numéro d'inscription est délivré au fur et à mesure de leur euh, de la consularisation de la consultation médicale ils ont donc conformément à la loi un bilan médical pour chaque membre du couple pour la femme non mariée on leur prescrit les, les examens complémentaires nécessaires on leur délivre les informations enfin il y a beaucoup de choses beaucoup d'informations à délivrer. Ils voient ensuite la psychologue dans le cadre d'un accompagnement. On discute de leur dossier en pluridisciplinaire. Ils ont un, un accord qui leur est envoyé par écrit. Et ils passent devant le notaire pour le consentement tiers d'honneur et pour les couples de femmes la déclaration conjointe anticipée. Et ensuite c'est la consultation de prise en charge et nous délivrons les paillettes pour tous les centres clinico-biologiques de la région. C'est-à-dire que nous nous, les, les patients ne sont pas captifs du chu on envoie les paillettes dans tous les, les cinq centres clinico biologiques privés de, du territoire Aix aquitaine pour le chu de limoges pour le chu de poitiers et pour le centre d'AMP de la rochelle voilà donc on délivre euh, à toutes les tous les centres de, de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, vous allez me demander les délais d'attente. Nous n'imposons pas de délais d'attente en dehors des délais de consultation qui s'allongent malheureusement au, devant l'importance des demandes et le manque de ressources pour les effectuer. Mais en moyenne, je dirais six mois, entre six mois et un an, quoi, tant qu'on a des spermatozoïdes. Les enfants du don qu'on a c'est à dire tant que nous pouvons utiliser les donneurs la banque constituée sous l'ancien régime bon, je, je, vous allez vous comprendre alors les enfants du don eh bien c'est important cette loi permet à que tous les enfants issus d'un don puissent accéder à l'identité du donneur ou de la donneuse hein, je braille à ses 18 ans, s'il fait la demande à une commission spécifique créée par l'Agence de la biomédecine. À ses 18 ans, tous les enfants issus d'un don, même les 70 000 enfants qui sont nés par don, depuis que le don est fait en France, pourront accéder à cette commission créée, mise en place le 1er septembre 2022. La grande différence, c'est que tous les enfants qui sont conçus avec des donneurs dits anciens régimes pourront contacter donc cette commission qui fera l'enquête, qui reviendra vers le Secos, nous demanderont les coordonnées dont on dispose, interrogera le donneur, et le donneur aura le choix de dire non. Le choix appartiendra au donneur. Tous les donneurs recrutés à partir du 1er septembre 2022 devront communiquer leur identité. Donc les enfants auront accès à l'identité du donneur. Alors, cette commission d'accès aux données, bon ben, elle a déjà passé toutes les barrières. Hein, du répertoire national d'identification des personnes physiques du répertoire national inter des bénéficiaires l'assurance maladie de la cnil enfin fait, tout ça c'est bien cadré a priori et voici un petit peu la fresque là que je, je, je représentais pour bien faire comprendre donc le 1er septembre 2022 c'est la création du registre donc le top départ pour recruter les nouveaux donneurs euh, le à une date fixée par décret que nous ne connaissons pas, nous devrons détruire le stock de donneurs anciens régime pour ne disposer que de donneurs nouveau régime, d'accord. Et donc, je ne sais pas, donc, c'est là où la difficulté va se présenter quand on aura, quand on aura plus que du stock nouveau régime qu'il va falloir reconstituer une banque de dons de sperme. Ça ne se fait pas en quelques mois avoir le choix sur les caractéristiques sur les phénotypes bah, c'est pas entre quelques mois qu'on va tout reconstituer alors il est prévu dans la loi que le 2 août 2024 euh, un rapport du gouvernement au parlement doit présenter l'état des stocks des gamètes en france donc je suspecte mais je ne suis pas du tout dans les confidences que cette date fixée par décret intervienne après le rapport ça serait à mon sens plus judicieux de faire de faire passer ce décret après qu'ils aient eu l'état des stocks bon mais bon pour le moment je ne sais pas troisième élément euh, interpellé par les révisions de la loi de bioéthique c'est la conservation des gamètes bon vous savez pas euh, qu'on peut conserver des ovocytes pour une dame on peut conserver des spermatozoïdes pour un monsieur spermatozoïdes émis hein, lors d'une éjaculation ou spermatozoïdes que l'on va rechercher dans le testicule par chirurgie et on peut aussi conserver du tissu ovarien dans des cas très particuliers on sait les congeler c'est le cadre qui avait été défini depuis longtemps qui était une notion de préservation de fertilité c'est à dire que on conserve les ovocytes les spermatozoïdes les tissus germinaux de patients qui vont avoir des traitements altérant leur fertilité je pense aux chimiothérapies, mais aussi aux chirurgies chirurgie enlever un ovaire enlever une tumeur ovarienne enlever enfin qui ampute le capital ovocytaire. Euh, et aussi pour maladies euh, qui font que la réserve est prématurément altérée, trop prématurément altérée. Donc tout ceci, on le fait hein, dans le cadre de la préservation de fertilité médicale, on le fait chez les enfants, euh, chez les enfants, chez l'adolescent, chez l'adulte en âge de procréer, c'est-à-dire qu'on s'arrête à 60 ans pour l'homme et... 38-40 ans pour la femme euh, en oncologie et aussi pour les pathologies bénignes, notamment chez la femme l'endométriose. Un petit moment qu'on congèle des ovocytes pour des femmes qui ont des endométrioses et une intération de la réserve ovarienne. Bien, alors et la grande nouveauté, c'est que maintenant on peut préserver aussi sa fertilité, on peut congeler, je crois que le terme et plus judicieux, on peut congeler ses gamètes, ses ovocytes, ses spermatozoïdes, en dehors de toute indication médicale à condition de satisfaire à des conditions d'âge qui ont été fixées aussi par un décret, en conseil d'État qui dit qu'une femme euh, doit avoir, peut congeler ses ovocytes pour raison non médicale, à partir de 29 ans et avant 37 ans pour les hommes à partir de 29 ans et avant 45 ans et de manière à les utiliser pour une femme avant 45e anniversaire et pour les hommes avant son 60e anniversaire. Donc voici les demandes nouvelles de congélation d'ovocytes ou de spermatozoïdes. Alors Juste pour vous dire que chaque année, nous sommes tenus d'interroger ces patients pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur, de leur gamète. Et chaque année, il faut qu'ils nous renvoient un avenant, etc. Donc, il y a une relation de contrat qui est étroite avec le SECOS. Et dans le cadre de la préservation non médicale, eh bien, les frais de recueil les frais pour une ponction d'une femme les frais de congélation sont pris en charge par l'assurance maladie la seule différence avec la, la conservation pour raison médicale c'est que la conservation annuelle n'est pas prise en charge était la charge de la, du patient et de l'ordre de 40 euros par an on éloigne des 500 euros qui sont en vigueur aux États-Unis ou je crois même en Espagne. Alors voilà. Mais pour nuancer un petit peu l'efficacité de ce qu'on fait, voici. Alors ça c'est une étude qui est intéressante publiée en 2017 sur l'efficacité de ces ovocytes congelés. Alors vous voyez que la probabilité d'avoir au moins un enfant D'accord, pour une femme allez, de moins de 35 ans, d'accord, de moins de 35 ans montre que, euh, avec pour atteindre les 60% de chances de probabilité d'avoir un enfant, ben, il faudrait 40%. Alors, attendez, non, euh, désolé, <rire> c'est la courbe du haut. Voilà, c'est ici, voilà. je ne savais pas du tout. Alors, il faut avoir 20 ovocytes. Donc, une femme de moins de 35 ans doit avoir conservé 20 ovocytes pour avoir une probabilité de 90 de faire un enfant avec. Et plus vous avancez en âge, c'est-à-dire que plus vous descendez dans ces courbes, vous voyez qu'à 37 ans, c'est la courbe en vert, eh bien, déjà, pour atteindre les mêmes taux de succès, il faut 40 ovocytes. Vous voyez Et donc, à 37 ans, le recueil moyen d'ovocytes par ponction est nettement inférieur que pour une femme de moins de 35 ans. D'accord Donc, c'est vrai que... Et ça, c'est une étude espagnole qui a le mérite d'avoir été réalisée à partir d'ovocytes congelés pour raisons non médicales. Alors, il n'y avait pas que du sociétal, il y avait aussi des maladies bénignes mais qui montre alors le taux cumulatif de naissance vivante, c'est ça le taux le plus important, il faut raisonner en taux de naissance vivante, c'est-à-dire la probabilité d'avoir un enfant vivant avec l'utilisation de ces ovocytes congelés. Eh bien, à moins de 35 ans, avec 8 ovocytes, vous avez 40% de chance d'avoir un enfant. À 10 ovocytes, vous avez 60%, autrement dit, on dit aux dames d'évaluer euh, à 5-6% de chances d'avoir un enfant par ovocytes avant 35 ans. Et par contre, après 36 ans, c'est 2 à 3% de chances d'avoir un enfant par ovocytes. Et c'est malheureusement chez les plus 36 ans qu'on a le moins d'ovocytes euh, lorsqu'on fait des stimulations et des ponctions ovocitaires. Alors, pour, euh, avoir, alors au CHU de Bordeaux, eh bien, entre le 1er janvier et le 29 mars 2022, nous avons eu 53 demandes de, de conservation d'ovocytes pour raisons non médicales. Et ça représente déjà 36% des demandes. Et ça ne fait qu'augmenter. Voici le mail auquel il faut s'adresser. Et au niveau national, mais toujours pareil, le comité de suivi de la mise en œuvre de la loi de bioéthique, fait état en 2021 <coughs> de 1400 demandes et de 374 consultations déjà réalisées. Alors les hommes aussi, <coughs> les hommes aussi nous demandent de conserver leurs spermatozoïdes en dehors d'une raison médicale. Alors, pour les femmes, on comprend, vous l'avez vu, l'efficacité la fécondabilité naturelle diminue avec l'âge donc une femme qui a 38 une femme qui a 35 ans 36 ans qui n'a pas peut-être encore trouvé de partenaire pour construire son projet parental eh bien va s'inquiéter et viendra congeler ses ovocytes d'accord un homme c'est plus compliqué mais en tout cas on a des hommes qui viennent demander une préservation non médicale de conservation de spermatozoïdes. On en a moins, mais on en a. En conclusion, eh c'est vrai qu'il y a eu trois changements majeurs dans cette révision. Que, euh, on a mis en place de nouveaux parcours de prise en charge, euh, que le nombre de demandes est bien supérieur à toutes les prédictions. Et euh, je crois qu'il est important d'informer sur ces possibilités, ces nouveaux parcours, et aussi des limites, des limites médicales D'efficacité de ces techniques mises en œuvre. Je vous remercie.